Bonjour à toi, chers spectateurs, et bienvenue dans une vidéo absurde autour d'un film absurde. Il s'agit de Zai Zai Zai Zai, réalisé par François de Sagna. Oui, le frère de Vincent de Sagna, le réalisateur qui a fait la buzz, qui transpose donc à l'écran la BD culte de Fab Caro, ici présente. Euh, L'histoire, pour faire extrêmement simple, c'est Fabrice qui va faire ses courses et il a oublié sa carte de fidélité. Et il va devenir un fugitif. Oui, c'est bien résumé. <rire> c'est absurde. C'est bon de le placer tout de suite parce que sinon, si vous allez voir le film en imaginant que c'est une comédie très classique au vu du réalisateur et de l'acteur, ça serait bête. Je vous ai montré ça. Il fallait absolument que j'aie Adrien avec moi pour cette vidéo, pour la simple et bonne raison que c'est Adrien qui m'a offert cette BD. Merci Adrien. J'en profite. <rire> avec plaisir. Comment vas-tu Je vais très bien, merci. Je vais très bien. Euh... J'allais en... enchaîner directement sur le film, je ne sais pas. Bah vrai, oui euh... Bah non, mais si on devait vaguement résumer un petit peu le contexte, donc il y a cette BD qui est tout de même considérée comme une BD culte par beaucoup de personnes, qui reste quand même une BD euh, qui a trouvé son public chez certaines personnes. C'est pas non plus un succès de librairie phénoménale, euh, Fab Caro, vous l'avez surtout, surtout entendu parler de lui dernièrement parce que c'était lui qui avait écrit le discours qui avait été transposé à l'écran par Laurent Tirard. Euh, mais du coup, Fab Garo, il a quand même beaucoup de choses et euh, cette BD, elle semblait complètement inadaptable parce que je ne peux pas forcément vous le montrer là, mais vous le verrez si jamais vous commencez à la feuilleter. Euh, c'est une BD qui consiste à une page, une histoire autour d'un fil rouge avec Fabrice qui a oublié sa carte de fidélité et qui se retrouve à être fugitif. Donc c'est quand même un concept un peu particulier. Et Jean-Paul Rouve lui-même l'a annoncé dès le début lorsque François de Sagna lui a proposé de faire le film. Il lui a dit « Pour moi, c'est inadaptable. » Ensuite, il a visiblement accepté le projet parce que selon lui, le scénario semblait intéressant et adapté une partie un peu sombre et en toile de fond euh, de la BD. Voilà ce qui fait que du coup on se retrouve avec un film d'une heure 22 basé sur un concept quand même un poil perché euh, qui n'a pas forcément la distriple à laquelle on s'attendait avec Adrien parce que c'est vrai que lorsqu'on a imaginé faire cette vidéo on s'était dit que ça sortirait dans plein de salles et au final dans le coin où on est c'est dans une seule salle. Mm. Donc c'est très surprenant mais bah, attends une fois qu'on a vu le film. Bref, contexte placé mon cher Adrien, qu'as-tu pensé de Zaï Zaï Zaï Eh bien, euh, je préférais la BD. Allez, voilà, c'est emballé, bas c'est pesé euh, Non, mais à l'image de la bande-annonce, enfin non pas à l'image de la bande-annonce, parce que la bande-annonce, quand je l'ai vue, je me suis dit ça va être catastrophique justement parce que c'est inadaptable et que la pire idée qu'il pouvait avoir, c'était de l'adapter au cinéma. C'est drôle parce que c'est en BD et parce que c'est à l'écrit. Euh, donc vraiment, si l'idée c'était d'en faire la même chose en film, y a rien n'allait marcher, ce qui semble être vraiment le cas dans la bande-annonce. Au final, ils ont euh, quand même gardé beaucoup de choses de la BD, mais ils ont aussi su euh, soit faire de nouvelles choses, euh, de nouvelles propositions en tout cas à l'écran, soit de l'adapter différemment, ce qui fait que euh, c'est jamais totalement raté. C'est jamais totalement bon non plus, mais, euh, mais en tout cas, ils ont, là, ils ont le mérite d'avoir essayé parfois d'autres choses, et euh, malgré tout, ça reste l'adaptation de la BD, donc il faut bien en garder aussi. Et ce qu'ils ont gardé, pour moi, je trouve que, bah, voilà, vu que c'est une BD, ça ne marche pas forcément. Donc euh, ce qu'ils ont gardé, ça marche moyennement. Ce qu'ils ont proposé, ça marche moyennement, ça fait un film moyen. Selon moi. C'est bien résumé. Non, non c'est bien résumé. En fait, euh, le film est très symptomatique du problème qu'il y a depuis maintenant une bonne dizaine, voire vingtaine d'années au sein du cinéma français, et de l'idée d'adapter des bandes dessinées au cinéma. C'est-à-dire que là, on est sur l'exemple typique, comme l'a si bien dit Adrien, d'une bande dessinée qui est inadaptable. Sur le papier, c'est vraiment inadaptable, euh, zai, zai, zai, zai. C'est un enchaînement de sketch basé sur des situations que l'on connaît tous, avec un auteur qui parle de lui de manière introspective en plus, puisque le personnage donc de la BD Fabrice, c'est une introspection donc de Fab Caro. C'est lui en fait qui est le personnage principal de sa propre bande dessinée, et c'est de lui un petit peu qui se moque au fur et à mesure de l'avancée de son personnage au sein de son récit. Donc il y a le côté introspectif ici qui est remplacé par l'idée d'un Fabrice acteur très connu euh, qui du coup se retrouverait au milieu de tout ce chambardement. Ce ah, ça qui... du coup c'était mal. c'était un est une bonne parce idée, oui. ça n'aurait pas eu de sens. De... parce que vu que c'est la BD, c'est l'auteur de BD qui est moqué tout le long de la bande dessinée là c'est cohérent que ce soit un acteur de comédie qui soit moqué tout au long de la comédie donc euh, des idées comme ça au moins c'est intelligent, c'est ce qu'il fallait faire mm. après est-ce que ça a bien marché, je sais pas mais en tout cas là c'était la bonne chose à faire oui non, mais c'est une bonne idée, ça, ça fait partie des bons points qu'il y a à mettre sur les épaules du film parce que clairement derrière le gros problème c'est qu'on est sur un film euh, qui, qui a de l'absurde sauf que c'est de l'absurde qui je pense peut être réellement difficile d'accès. C'est pas une mauvaise chose que de dire que dans notre salle, il y a quand même quasiment la moitié des spectateurs qui sont barrés au bout de 40 minutes de film. On était 6, 7, il y en a au moins 3 qui sont partis. C'est ça. Voilà. <rire> Donc à partir de là, je pense que c'est très représentatif du type de film auquel on a affaire. C'est un film absurde qui enchaîne des situations absurdes au sein d'un univers non pas complètement absurde, mais quand même bien barré. Parce qu'à partir du moment où tout le monde a la même Renault Capture partout... Je me pose un petit peu des questions sur la vacuité d'un tel univers, mais en tout cas, on va dire que l'idée est intéressante, comme tu l'as si bien dit, mais tout ce qui en est tiré est parfois soit trop extrême, soit au contraire trop gentillé, et on n'a jamais cette petite balance qui justement pousserait le film un petit peu en avant, enfin, à contrario du discours qui par exemple pour moi est un exemple de film qui comprend l'univers un peu bizarre de Fab Caro tout en réussissant à en saisir quelque chose d'extrêmement crédible et extrêmement assez mouvant d'ailleurs par que, oui, mais parce que même le matériel de base est beaucoup plus mélancolique, exactement d'ailleurs c'est Fabrice Caro et non pas Fab Caro, parce qu'il se différencie, parce qu'il savais, si. le genre, euh, les comédies ou Même si le roman, quand tu l'achètes euh, maintenant, c'est marqué Fab Caro, ah, okay, c'est pas marqué un... par Fabrice, euh, okay. c'est marqué Fab, par Fab Caro. Et, et voilà, même pourquoi. quand ils ont cité euh, au générique du discours, c'était marqué un roman de Fab Caro. Oui, ce effectivement. Qui, ce qui était très surprenant d'ailleurs, parce mais, que c'est vrai que euh, tu m'avais parce... dit en plus qu'il y avait ouais. cette, cette dissociation. Euh, Exactement. Quand il écrit des trucs plus sérieux, il va s'appeler Fabrice Caro sur euh, sur ses bouquins, et quand il fait des comédies absurdes ou des euh... Des strips et des trucs comme ça, c'est plus Fab Caro. Et euh, toujours est-il que même le discours de base est quelque chose de beaucoup plus mélancolique, de beaucoup plus sérieux et de beaucoup plus ancré dans la réalité. Il n'y a rien d'absurde, si ce n'est... Euh, non, il n'y a rien d'absurde, c'est juste parfois des, un peu de comédie, mais... Euh, c'est des situations déjantes, c'est pas de l'absurdité, oui, euh, c'est du, des, et, du... Euh, et du coup, le film est euh, son image, donc... Euh, mm. euh... Je te propose qu'on passe à l'écriture. Très on bien qu'on ne perde pas plus de temps. Euh, L'écriture, c'est François de Sania ainsi que Jean-Luc Gagé qui ont adapté donc, la BD de Fab Carreau. Euh, Je pense que le point au, sur lequel on peut vraiment se baser, nous, parce que grâce à toi j'ai pu lire la BD et donc du coup on a un peu ce recul, c'est le fait qu'en termes d'adaptation, ça suit plutôt bien la bande dessinée. Là-dessus, il n'y a rien à redire. Oh bah... Mais après, et c'est la question que tu poses un petit peu en introduction, c'est est-ce qu'adapter littéralement la bande dessinée c'est une bonne chose ou est-ce que c'est juste en tirer un truc qui marche pas forcément au cinéma Ben bah, je trouve qu'en fait ils ont parfois été pas assez loin, ou alors ils auraient dû totalement se différencier de la bande dessinée, juste reprendre la trame scénaristique d'un truc totalement euh, innocent tel que euh, ne, euh, avoir perdu ou ne pas avoir sa carte de fidélité, soi, de fidélité sur soi, pour en faire quelque chose qui prend des proportions euh, totalement déjantées, mais sans reprendre forcément toutes les blagues de la BD qui sont drôles parce que tu les lis, et non pas parce que tu les vois à l'écran. Et je trouve qu'ils auraient dû partir sur l'idée de base, mais pour en faire un truc propre au cinéma, tel qu'ils ont adapté euh, l'auteur de BD en... Euh Acteur de comédie, et eh ben ils auraient dû faire pareil pour le pour le bouquin et faire des trucs qui marchent parce que c'est à l'écran, parce que c'est de la mise en scène, parce que c'est du montage, là où tu pourrais pas le faire dans une bande dessinée. Euh, ce qui fait qu'il y a plein de trucs, plein de et surtout comme je disais aussi, on est dans la partie scénario donc on va parler aussi des dialogues je suppose. zai c'est très drôle mais pas forcément pour son histoire si ce n'est pour le postulat, mais par ses dialogues et par euh, voilà, toutes les chutes de, de blagues. Tu disais que c'était une, une blague par page plus ou moins, ça reste quand même une une histoire entière, mais effectivement avec des euh, petites scénettes euh, par-ci par-là. Et c'est toujours la chute qui fait rire. Ou les dialogues. Sauf que du coup, comme je disais, ils sont drôles parce qu'ils sont écrits. Et quand tu les vois dans le film, bah souvent, soit ça sonne faux, soit ça marche pas. Soit tu vois ce qu'ils ont voulu faire, mais ça marche pas quand même. Parce que ce qui est drôle aussi, c'est de voir la manière dont tu te dis dans ta tête. Où, euh, ou dont c'est écrit, tu vois ce qu'ils ont voulu faire et ça marche très bien parce qu'il n'y bah, a personne qui le dit donc ça ne peut pas s'en faux. C'est juste une réplique qui est drôle, mais à l'écran bah, ça l'est souvent beaucoup moins. Mmh. c'est le réel problème qu'il y a à partir du moment où on choisit d'adapter une bande dessinée, c'est qu'on adapte un matériau de base qui euh... Et très démonstratif visuellement parlant. Et donc, entre guillemets, quand on est scénariste ou réalisateur, ici, dans cette position-là, Gagé et De Sanya, clairement, ils étaient dans une position un petit peu bizarre où ils se sont dit il faut qu'on respecte le matériau tout en le transposant au cinéma. Parce que si vous faites un petit peu zaï, zaï, zaï, zaï c'est très. C'est très surprenant les dessins. Ce pas des dessins parfaits, c'est pas complètement affiné, c'est beaucoup de formes, beaucoup... On, on voit les personnages, mais c'est jamais des belles cases avec beaucoup de couleurs. Au contraire, c'est très léger, c'est très sobre, donc ça laisse beaucoup de liberté finalement à l'interprétation. C'est-à-dire que là où l'image est là pour parfois réellement concrétiser une certaine vision, euh, là ici on est plus dans une certaine liberté d'interprétation, on voit la structure de base, mais on n'est pas non plus figé par cette image, on n'est pas mmh. en train de se dire, il faut que la vision que j'en ai, ça soit parfaitement collé à ça, à non, contrario d'un roman lorsqu'on l'adapte où là pour le coup l'imagination est, est le parfait libre cours pour laisser un petit peu tout ce qu'on a envie de mettre en place se mettre en place à l'écran. D'autant qu'ils ont s'émanciper parfois justement du bouquin pour proposer des nouvelles choses qui n'y étaient pas dedans. Euh, mais ceci dit, peut-être pas assez. Je sais pas, je me questionne tout autant euh, en non même temps en oui. que je parle parce que je sais pas c'est quoi la solution. Est-ce qu'il fallait s'émanciper à fond et ne rien faire de la BD parce que c'est inadaptable Est-ce qu'il fallait, au euh, contraire, rester dessus et mieux le faire Mais est-ce que c'est seulement possible Je suis pas sûr non plus. Donc euh, ils ont au moins le mérite de proposer parfois des nouvelles choses qui marchaient pas forcément toujours bien non plus. Ouais. Parfois qui marchaient un peu mieux. Mais voilà, j'ai eu la curiosité, le, fin, le plaisir de pouvoir comparer les, les deux parce que j'avais lu la bande dessinée. Euh, c'est la question que je te posais juste avant de commencer la vidéo, c'est que pour quelqu'un qui n'a pas du tout lu la BD ou qui ne la connaît pas, euh, wow, ça va être très compliqué de, de rentrer dedans, euh, voire d'apprécier le film. Je sais pas si on en est à quelque chose de mauvais, mais les trois personnes qui sont parties, je pense qu'elles bah, ont peut-être pas lu la BD. Ouais, euh, ça. Le fait est que quand quand on a lu la BD, on a au moins le plaisir de se dire « Tiens, bah comment ils ont daté ça Tiens, telle scène, je la connais, euh, qu'est-ce qu'ils vont en faire ?» Et que ce soit mauvais ou bien, bah au moins, voilà le, la curiosité est là. Euh, le fait est que je n'ai pas forcément beaucoup apprécié le film, mais je n'ai pas passé un mauvais moment parce que je me suis dit « bon bah ok, ils ont fait ça, je suis content d'avoir vu ce qu'ils en ont fait euh, ». Si je ne l'avais pas vu, je pense que ça aurait été peut-être une autre paire de manches. Mais parce que, comme je te le disais, on est dans cet exemple typique de l'absurde poussé à un extrême où l'absurdité en devient cohérente. Ce qui est un paradoxe que je trouve assez fascinant parce que de plus en plus de cinéastes tombent là-dedans. Un exemple qui fonctionne et qui est dans cet esprit-là, c'est tous les films des Az. Y a-t-il un pilote dans l'avion Y a-t-il un flic Les sky movies Tous les trucs comme ça. Parce qu'on a un matériau de base où il y a déjà une structure narrative parfaitement construite. Et donc, du coup, la seule chose qu'on rajoute par-dessus, finalement, ce sont des blagues, des gags, des trucs, des visuels, des persos, des, des dialogues. Et c'est ça, en fait, qui fait tenir le truc. Le problème ici, dans la structure de base, je trouve, de l'écriture qu'on voulait mettre gagée de Sanya, c'est que. Ils veulent rendre absurde l'absurdité. Quelque chose qu'il est déjà. Hein. Exactement. Donc du coup, constamment tout du long du film, on se retrouve devant des situations absurdes traitées comme si elles étaient normales. Je prends pour exemple la scène d'introduction où on voit Fabrice aller au supermarché. Tout est traité de manière très logique. On nous place vraiment le personnage comme étant connu de manière logique. On nous place l'arrivée à la caisse de manière logique. On nous place la, pièce, la, la, la carte de fidélité comme quelque chose de logique. Et là l'absurde commence à débarquer quand on commence à avoir le « il n'a pas sa carte de fidélité, l'agent de sécu arrive » et ça pourrait marcher. Sauf que même ça, c'est traité de manière très crédible. C'est genre comme si c'était normal. Comme s'il avait oublié son portefeuille et qu'en en fait il n'avait pas de sous pour payer et qu'il fallait qu'il aille dans le bureau. Et ça c'est pour moi le gros problème du film, c'est que l'absurdité devient cohérente au sein de son propre univers, au sein de sa propre diégèse. Et du coup en tant que spectateur, tu peux ne pas rigoler devant ça. Parce que c'est pas traité de manière loufoque. Et pourtant, des fois, c'est à l'inverse, j'ai vu des, des films ou des, euh, des faux documentaires qui sont très drôles parce que c'est n'importe quoi, mais c'est toujours traité avec un tel sérieux que c'est ça qui fait, euh, qui fait, comment dire, le, le, la sève euh, Ouais, voilà. Euh, c'est un peu un, comme un épisode de South Park où euh, tu pars sur un truc qui, qui est tout simple et qui prend des proportions incroyables, mais toujours traité de manière sérieuse. Et je pense que ça, justement, ça peut être euh, très drôle si c'est bien fait. Et là, peut-être que ça l'était pas. Parce que ça va, au ça va à l'inverse de ce que tu disais. Ouais. Mais pour autant, je trouve que des fois, ça peut très bien marcher ce genre d'exercice. Complètement. Et là, non. Alors pourquoi Je ne sais pas. C'est euh... ce qui rend les films des As très intelligents. C'est que l'absurde arrive toujours avec beaucoup de sérieux. Tu regardes les films avec oui, Les Nielsen, par, films, par ça, exemple. Ouais. Les Nielsen, il ne rigole jamais. Il bah, n'est ouais. jamais dans l'idée ouais. de la blague. Il est tout le temps très carré. Il, euh, il regarde de manière sérieuse la caméra. Enfin, il y a toujours quelque chose de très concret. Et là, c'est bizarre parce qu'ici, ça prend jamais parce que tu as l'impression que ça devrait être complètement loufoque. Et ça part jamais complètement en cacahuète, t'as un peu l'impression qu'il y a toujours un espèce de moment où les deux ils se disent ah, « Attends, faut qu'on ramène quand même le perso dans une histoire à peu près normale, donc vas-y ramène-le là-dedans » Et puis là ensuite on rebalance en un peu d'absurde. degré alors ça. soit tu fais au premier degré quelque chose qui n'a aucun sens, soit tu pars totalement. Mais là ils sont entre les deux, donc il y a ni de premier degré parce que c'est toujours trop loufoque, mais toujours dans le second, enfin ouais, c'est un entre-deux sur lequel peut-être ils savent pas... Euh... Je sais pas. C'est une vraie question là parce que pour le coup on a vraiment cette impression, on a vraiment eu tous les deux cette impression en sortant du film qu'il n'était pas pétri de mauvaises intentions, qu'au contraire il était même plutôt dans l'envie de vouloir respecter le matériau de base tout en essayant de s'en détacher un petit peu, en apportant un petit peu plus, notamment le dernier acte qui lui pour le coup est complètement inventé parce que dans, dans la BD il n'y a pas de procès et là pour le coup il y a un procès qui se met en place et qui a voilà un vrai déroulement et même la fin est traité de manière très différente que dans le bouquin je pense qu'ils se sont dit aussi que c'était pas visuellement intéressant de faire ça ouais, euh, du coup c'était le de vouloir changer mais donc du coup c'est là qu'on se rend compte qu'il y a quand même des vrais choix, tu vois, ouais. il y a vraiment des vrais choix de vouloir se séparer de la bande dessinée et dire au cinéma on ne peut pas faire ça comme ça parce que si on le fait pareil ça marche mais pas c'est ce qu'ils auraient dû se dire je pense pour plein d'autres scènes qui mmh. à mes yeux marchaient pas et à contrario, moi j'aurais bien aimé voir cette voiture valdinguer dans tous les sens. Je trouve qu'elle manque au film, vraiment. Oui, mais justement, c'est ça, c'est typiquement le genre de truc qui qui est qui est oui. parce que Ah, oh, euh, tu peux putain, trouver tu peux trouver des moyens drôles, je pense, mais je, personnellement, j'aurais beaucoup aimé voir cette voiture valdinguer, mais je sais pas comment et ils ont fait. Mais... à la normale où juste la dernière case, putain, faire rendre la merde Renault et euh, juste <rire> continuer comme ça. Les transitions sont drôles parce que tu passes de case en case et je trouve qu'une transition euh, en film, il bah, y en a j'ai plus d'exemple, il y en a eu plusieurs dans le film où euh, justement, parce que tu la regardes en case, euh, tu te fais ton idée du truc, et là ça marchait pas. Bah Moi, il y en a une qui me vient en tête, c'est la scène où euh, il va se planquer chez, euh, chez son ancienne camarade de classe. Oui, bah ouais, que, euh, Voilà, <rire> ceux qui connaissent le BD verront cette scène, on va éviter de vous la spoiler si jamais vous voulez aller voir le film. Mais en gros, cette scène-là, en BD, fonctionne hyper bien parce qu'elle est fixe, et on voit tout ce qui se déroule, et il y a un running gag à la fin qui fait que ça fonctionne. Là, dans le film, je sais pas, je trouve qu'il n'y a pas la même énergie parce que c'est pas pareil. Il y a, a peut-être le fait qu'on s'attarde trop sur le personnage de Fabrice à ce moment-là et qu'on veut ouais, lui faire vrai. faire trop de choses, mais je trouve par exemple que cette scène-là pour moi elle est symptomatique de vouloir ramener l'histoire à Fabrice mmh. et pas se dire que finalement ce qui est intéressant aussi c'est tout ce petit univers toi, hein. et ce microcosme qui, qui se met en place autour de lui. Et c'est ça qui est absolument génial, enfin l'image, moi je trouve la scène la mieux réussie en termes de transposition BD cinéma, c'est la scène du journal télé qui est complètement mourir de rire moi je trouve elle m'a vraiment fait hurler de rire. Je trouve qu'elle fonctionne hyper bien avec le jeu justement du son qui part un oui. petit peu en cacahuète où tu sens que le personnage se barre et va se planquer derrière toi pour continuer son râlage et que le mec continue à faire son journal, cette scène là elle fonctionne hyper bien. Bah ouais, c'est inégal quoi. En termes de mise en scène, ce qui est toujours intéressant avec les adaptations de BD au cinéma c'est que généralement il y a une vraie différence dans le travail du traitement de l'image parce que vous regardez une BD la plupart du temps, c'est une situation dans une case et lorsqu'on change de cas, c'est une autre situation. Or au cinéma, la plupart du temps, c'est plus compliqué parce qu'il faut amener du dynamisme et qu'on a tendance à se servir du montage un petit peu pour abuser de ça. Et je trouve qu'ici, si la mise en scène n'est pas trop mal durant une grande majorité de son temps, je dois avouer que moi mon problème ça a été le montage. Je sais pas ce que tu en as pensé, mais j'ai trouvé que le film avait tendance à vouloir constamment faire des cuts là où justement la grande adresse de Fab Caro dans la BD, c'est de savoir qu'un gag, plus on le prolonge dans un cadre fixe, plus ça fonctionne. Euh, oui, c'est pas faux, j'ai pas forcément euh, relevé beaucoup là-dessus. En fait, moi, la scène où j'ai tiqué ça, pour te donner un ordre d'idée, c'est la scène où t'as le journaliste qui va interviewer les deux petits vieux, avec le euh, « et vous diriez qu'il y a de l'insécurité ». Et en fait, dans la BD, c'est juste un plan fixe. Oui, on voit que les vieux. On voit que les vieux. Et d'ailleurs, en plus, la chute de cette scène est totalement ratée dans le film. Oui, non, ça c'est clair. Mais du coup, pour moi, elle est... cette scène est représentative de tout ce qui se passe dans le film. Il ouais. y a trop de coupes, de montage. Et du coup, les gags qui devraient prendre place au sein d'un plan fixe et qui du coup sonneraient qu'on complètement loufoque, ils deviennent presque crédibilisés en fait par le travail du montage. Mmh. Et ça m'a presque perdu parce qu'il y avait des moments où j'avais envie de rigoler et où j'arrivais pas parce que je me disais bah, « je sais pas, la chute elle marche pas » ou « il y a un truc qui fonctionne pas » ou « l'élément comique qui... » Il enfin, y a une scène pour moi qui... qui est bonne et qui fonctionne bien, mais c'est une scène qui est reprise à l'identique de la BD. C'est la scène où il y a Fabrice qui fait du stop, une voiture s'arrête, elle baisse la vitre, Bonjour, c'était juste pour vous dire que j'allais pas vous prendre en stop parce que j'ai pas envie de commencer à converser avec quelqu'un que je connais pas. Et cette scène-là fonctionne hyper bien dans le film, mais parce que. Bah, parce qu'on s'attend pas en fait à avoir ça. Après, c'est pas forcément un défaut, surtout pour la scène d'interview de, des deux petits vieux, parce que justement, euh, moi qui disais, bah, c'est bien d'adapter, de faire, de faire une différence de mise en scène, etc., de profiter du format cinéma pour en faire quelque chose qui est différent de la BD, euh, ça peut être intéressant justement de ne pas avoir des plans fixes qui sont chiants à l'écran, alors qu'ils peuvent ajouter du dynamisme. Mmh. Euh, là justement, ça parodie tout à fait les interviews euh, à la télévision où euh, les gens n'ont rien à dire, mais on leur fait dire euh, ce qu'on a envie de leur faire dire. Et. Euh, pour moi, ce n'est pas forcément un défaut. La chute est un défaut, parce que pour le coup, ils l'ont raté, mais euh, invo <rire> involontairement, je pense. Euh, parce qu'en plus, effectivement, on ne les voit même pas quand il y a le, la dernière phrase. Mais euh, ça peut être une, une idée euh, alors, qui déplaît, mais euh, pour moi, ce n'est pas forcément une erreur ou, un, ah un, ou quelque chose de négatif. Euh, par, parce que dans la BD, c'est un plan fixe. Euh, je me dis pas il faut que ça reste absolument ah oui, dans la chute. Le... En tout cas pour cette scène-là, ça va m'a pas forcément dérangé. Ouais. Mais je comprends que ça... En fait, c'est surtout que pour moi, la force d'un gag, c'est quand il prend racine vraiment à l'image et que tu arrives à ne... Tu ne vois pas la chute venir. Ah bah oui. Et ça, c'est ce que je trouve assez intéressant, bah, notamment dans... Encore une fois, je vais les citer, mais pour moi, je trouve que le film va vraiment chercher ces références-là dans sa manière d'amener de l'absurde, notamment avec les As, avec les Yeti, etc. C'est que vraiment, la plupart du temps, le gag vient parce que le plan dure. Enfin c'est un truc tout bête mais par exemple, euh, tu as déjà vu un monsieur tout nu, c'est parce que on a commencé en disant, t'as déjà été dans un cockpit, ah non monsieur c'est la première fois, et ensuite on te balance ça, et, et, et le cadre n'a pas bougé, et du coup toi t'es en mode, attends, il est sérieux là, il va quand même pas en rajouter, et si, et je trouve que du coup le fait d'amener des coupes de montage, ça te fait perdre un petit peu le fil justement de la longueur, oui, okay. donc, cette scène-là, pour le coup, on peut la mettre de côté, par exemple. Ça fonctionne. Mais, ce... mais... mais par exemple, c'est l'exemple global du film, c'est que pour moi, il y a trop de montage là où justement ils auraient dû laisser un petit peu plus respirer les scènes, mmh. quitte à peut-être faire. Un sketch, un sketch, un sketch, et faire en sorte que derrière, Fabrice soit une ligne directrice, une trame, ouais. une trame de base, comme c'est le cas dans la BD. Ouais. Je sais pas, c'est le juste milieu en fait qu'il aurait fallu trouver. Et après, derrière, par contre, il y a plein de petites idées. Je trouve notamment tra le travail de la musique de la part de Yuxek très fun. Je trouve la musique très amusante et, et elle arrive justement à bien le capter le côté un petit peu déluré et déjanté de la situation. Mmh. Et il y a plein de scènes où je trouve ça reste quand même... Bien foutu, il y a des jolies idées de plan. L'idée de commencer sur une machine à laver et un tambour mmh. qui va aller à 200 à l'heure pour nous faire comprendre que le personnage va partir à 200 à l'heure dans sa vie, c'est une bonne idée. Et ça reste plein de petits trucs comme ça. Mais après, euh, je sais pas. Et puis aussi, alors je sais pas ce que t'en as pensé, tu vas me dire, j'ai trouvé le film un peu long pour un film de 1h22. Il ouais, fallait pas qu'il dure plus, effectivement. Ouais, voilà. D'autant que la fin était rallongée en plus par rapport à la BD. Donc c'est vraiment. Euh, wow, en fait, ça ne dure que 45 minutes ce qu'on a fait. Vas-y, il va falloir qu'on invente des trucs. Mais euh, c'est ça. Euh, ouais. En fait, il faut vous dire que ce qui se passe dans la BD. Euh, au bout de 45 minutes de film, c'est fini. Hein. C'est torché, bon, c'est plié, et puis... Plus plus, hein. Ah, beaucoup, presque, ouais. presque, quasiment. Enfin, je pense qu'il y a facilement 40 bonnes minutes de film en plus. Euh, enfin, 40 minutes de... qui ont été construites à partir de... de justement, de hypothétiquement, qu'est-ce qui se passerait s'il y avait le procès de Fabrice. Mmh. Parce que réellement, euh, ouais, au bout de 45-50 minutes, le film est la BD oh, est finie. Hein. Mmh. Mais comme quoi. Et, et cette partie-là, je l'ai vraiment bien aimé en plus. À partir du moment où il commence à amener vraiment de la, de, la, de la nouveauté au sein de cette univers bah parce que justement tu découvres... Ouais, hein. c'est ça. Euh... Mais au-delà de ça, je trouve que, même esthétiquement parlant, c'est des séquences qui sont beaucoup plus posées, qui sont dans, dans l'envie de vouloir justement immerger le spectateur dans, ce, dans cette séquence de procès. Et du coup, à partir de là, moi j'étais en train de me dire, bah là les gars, vous tenez quelque chose. Hum. Cette séquence de procès où il y a Fabrice qui commence à faire son long discours, bah, je trouve qu'elle marche. Bah, du coup c'est quand même con, parce que c'est typiquement les scènes qui ne sont pas tirées du livre, qui marche le mieux. Donc comme quoi ils sont capables de faire des trucs. Ben oui. C'est juste qu'il a trop vouloir rester collé au bouquin, et ben voilà, ce qui marche pas, ce qui est adaptable ne marche pas. Je l'ai répété 50 ben, 000 fois. Et en perds la créativité au moins, filmique. Ouais. Tu en oublies finalement qu'adapter un matériau c'est aussi créer quelque chose à partir de ce qui t'est montré. Oui, c'est ça. Et ça et veut pas dire coller à 100%. Et la preuve c'est que quand ils proposent des choses, ben, des fois ça marche plutôt bien. Ben ouais. Au niveau du casting, euh, qu'est-ce que t'as pensé de la performance de Jean-Paul Rouve chose à dire à part euh, correct, enfin, je pense que. Alors il est toujours dans le ton je trouve, parce que euh, il a une manière de parler, etc. Et des fois j'ai là où je me disait certains personnages, je j'aurais pas lu comme ça cette phrase ou euh, je me l'imaginais autrement. Euh, souvent il était juste euh, par rapport à, euh, à ce que j'avais du bouquin. Ouais. Donc euh, il, est... Non, il est toujours juste, il est toujours dans le ton. Moi dans l'ensemble je trouve qu'il a bien réussi à capter le côté un peu déjanté du personnage tout en le gardant très terre à terre. Et je trouve que ça marche bien. Parce que j'avais très très peur justement par le biais de Jean-Paul Rouve qui est quand même un acteur qui est parfois très exubérant. Et qui a tendance à peut-être parfois être capable d'en faire des caisses. Là où très... j'ai trouvé qu'il était... Tout dans la retenue, ouais. tout dans la cohérence par rapport à ce personnage, je trouvais que ça marchait bien, euh, je trouve que euh, derrière Julie Depardieu et Ramzi Bedia sont bien, Ils sont pas exceptionnels, j'ai notamment un gros problème, j'en ai pas trop parlé parce que j'ai pas envie de rentrer là-dedans au niveau spoil, mais euh, le personnage de Ramzi Bedia je trouve qu'il est inutile et à part dans une scène où ça marche, le reste ça ne fonctionne pas. Et je trouve que ça rallonge le récit pour rien. Euh, Yolande Moreau est bien, quoique sous-exploitée, je trouve, dans le rôle du commissaire. Bah, oui, Alors oui. que c'est une actrice qui a quand même un super charisme à l'écran. Et je veux dire, quand tu te sers de Yolande Moreau, faut t'en servir parce que mm -hmm. vraiment, elle est douée. Et là, je trouve qu'elle n'est pas assez utilisée. Alors vraiment, elle a des ouais. scènes qui sont un ouais, C'est vraiment derrière. un second rôle, faut voir... Euh, un rôle tertiaire. Un peu ouais. comme Julie Gaillet, d'ailleurs. Julie Gaillet qui ouais. joue donc le rôle de Florence, qui, qui vraiment est tertiaire, alors que pareil, elle aurait pu amener quelque chose de plein de trucs. On ne va pas citer tous bon, les acteurs... As qui fait, choix, mais quitte à avoir des rôles comme ça, tertiaires, c'est plutôt un bon casting. <rire> ouais, ça. Ça pour dire. moi, les deux qui arrivent vraiment à tirer leur épingle du jeu, c'est Jeanne Arène et Marc Rizzo dans le rôle de la caissière et du vigile. Hum. Qui, les deux, pour moi, sont très drôles. Les deux pour moi fonctionnent vraiment bien, euh, et je trouve qu'ils ont des scènes où vraiment ça m'aura la scène de, de reconstitution. celle est très bien justement. Oh, elle est, et, et elle, elle joue hyper bien quoi. Oh là là, elle est, elle est exceptionnelle, et lui aussi, mais euh, lui on va vous garder à surprise parce que vraiment il est excellent. Et après, bon, on va pas vous citer tout le casting qu'il y a, mais il y a une séquence où on a le casting qui se rallonge d'un seul coup, qui fonctionne hyper bien je trouve, et qui est basée en plus sur une blague du, de la BD, la scène du chant, la scène de la chanson. Oui, pendant oui, effectivement, oui tout à fait. Qui est très est très vrai. drôle. Oui, c'est un bon paquet de caméos. Ouais, et ça marche bien pour le coup. Ils ont ah vraiment oui, réussi ouais, à bien s'en servir vrai. et ça fonctionne bien. Ça aurait été dommage rater ça. Ah bah ça c'est clair, vu <rire> l'opportunité ça aurait été dommage. On arrive à la fin de cette vidéo, qu'est-ce que tu retiens de Zaï Zaï Zaï Eh bah ben, qu'il faut pas adapter ce qui est inadaptable, et que, et que voilà, il faut savoir euh, s'émanciper peut-être euh, de la BD pour proposer quelque chose de différent, mais qui se baserait sur la même idée de, de base. Ça serait peut-être plus intelligent, et la preuve c'est qu'à la fin, quand ils le font, bah, souvent ça marche. Parfois ça marche pas, mais au moins euh, ils essayent. Et que voilà, Fabcaro c'est quand même très compliqué à adapter, euh, parce que c'est drôle, parce que c'est écrit, et parce que ça se lit Merci, merci Adrien <rire> euh, Non mais tu as raison, c'est un matériau qui aurait pu être très intéressant, qui n'en reste pas moins divertissant, je pense, pour ceux qui ont lu la BD. Ouais. Parce que sinon, accrochez-vous, c'est quand même compliqué. suis curieux d'avoir l'avis de, de quelqu'un ouais. qui n'a aucune idée de ce qu'est la BD et qui ressort du film. Les commentaires Oui, n'hésitez bon, pas. les commentaires. Comme <rire> parce que vraiment, pour le coup, tu, tu l'as bien dit en sortant, et pour le coup, je me suis instantanément dit que tu avais raison. Mais quelqu'un qui n'a jamais lu la BD va clairement se dire dès les premières minutes, qu'est-ce que je suis en train de mater et potentiellement, au bout de 40 minutes, on peut se demander où ça va aller, dans quelle avec... direction ça va se tourner. Et, euh... Même avec tout le second degré du monde, je ne pense pas que ça suffise en fait. Si non, tu, ça suffit pas. Je connais pas, ça suffit pas. Et c'est le, mmh. le problème du film. Le problème du film, ce n'est pas non seulement d'avoir une bonne adaptation, c'est d'avoir un produit que même si tu ne connais pas euh, l'œuvre de base, bah, il marche quand même. Parce que c'est le but de faire un film, c'est de le faire découvrir à, aux gens qui n'ont pas forcément lu. Exactement. Euh, là, bah, pour moi, du coup, c'est raté. C'est. Je crois qu'on va se terminer sur ces bons mots. Donc, <rire> raté. la curiosité est peut-être un vilain défaut, mais si jamais vous avez envie d'en faire les frais, eh ben essayez zaï, zaï, zaï, zaï, de François de Sagna. Sinon, bah, si vous ne le sentez pas, euh, le sentez pas. Hein. On va pas vous obliger, on va pas vous mettre un couteau sous la gorge ou un poireau sous la gorge pour vous obliger à aller voir le film. Clairement pas. <rire> oh non, non, non. Merci mon cher Adrien d'avoir à cette petite vidéo. J'espère qu'on se retrouvera vite. Mon petit parce... doigt me dit que tu vas vite revenir sur cette chaîne. Ah. Mais ça, euh, mmh. vous allez le voir. Et d'ici là, bah, on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et qu'on se retrouvera pour parler de films, bien évidemment. A plus J'ai jamais ma carte de fidélité, moi, au magasin. Quoi si, si demain Si demain ça arrive, je suis dans la merde. Hein. je jamais Moi, j'ai jamais dit oui à la question, euh, vous avez votre carte de fidélité. Moi, j'ai jamais dit oui parce que je la sors toujours avant qu'on de temps